Bonjour, tu veux savoir qui est Numigi Alors c'est l'une des vidéos courtes qu'il faut visionner. Les numigiens partagent plusieurs volontés, dont celle de rester une équipe à taille humaine. Ça permet de bien connaître nos collègues pour s'entraider et se compléter. Nous apprécions également cette proximité avec toi, client, partenaire, qui nous place au cœur de tes préoccupations. C'est vraiment la meilleure situation pour profiter de notre accompagnement dans l'optimisation de tes affaires et de ta compagnie. Chaque client tire des bénéfices élevés du croisement des différentes expériences de vie de plus de 20 ans des Numigiens. Au fur et à mesure des années, notre écosystème est très envié et de plus en plus jalousé. Commençons par nos valeurs. Chez Numigi, nos valeurs sont très fortes. Elles sont particulièrement appréciées par nos clients ambassadeurs et défendues par chacun des Numigiens. La passion c'est notre fondation. Tous les jours, nous travaillons avec des chiffres dans le code informatique et aussi dans l'accompagnement à la gestion des affaires. Et surtout, nous tripons à surveiller constamment le marché pour le meilleur devenir de ta structure et la nôtre. Le partage, c'est l'essence même de notre moteur, afin que nous grandissions ensemble de la façon la plus profitable à tous. Nous retrouvons même ce partage dans la structure de notre compagnie puisque chaque numigien a la capacité d'y être associé. Les numigiens sont transparents. Cela nous tient particulièrement à cœur, autant à l'interne qu'avec l'intégralité de nos partenaires. Et nos riches expériences permettent d'affirmer et d'appuyer les orientations que nous te préconisons. Les numigiens savent faire les efforts lorsqu'il le faut, et nos clients savent bien le reconnaître. L'équité reste un incontournable à la durabilité de notre collaboration. Ces quatre valeurs c'est notre ADN. Couplée à nos riches expériences croisées et avec notre amélioration continue, elles permettent à chaque Numigien d'accompagner le changement, comme l'analyse des besoins sur le terrain, l'accompagnement pour engager une entente avec un partenaire clé, le conseil et les choix des personnalisations, le paramétrage ou la configuration de vos applications, le déploiement, les tests, la surveillance et la maintenance de vos outils, le transfert des compétences et la formation, le support aux utilisateurs, notre connaissance de l'écosystème permettent de profiter des meilleures compétences sur tous les continents. Ainsi, les atouts des numigiens permanents sont renforcés par des numigiens adoptés. Ils nous entourent pour certains scripts ou développements, notre communication ou notre graphisme, nos vidéos. De cette façon, chaque numigien se concentre sur son cœur de métier pour accompagner tes projets de transformation numérique avec la plus grande réussite. Toutes nos expériences facilitent les succès, chacune avec des approches particulières, dont le pas à pas. Mais ça, nos méthodes, nous te les partageons dans une autre vidéo. Pour en savoir plus, rejoins notre site internet numiji.com ou abonne-toi à notre chaîne YouTube.